Eh moi les mal sapiens j'ai que vous avez bien suivi vous allez tout simplement voir le meilleur deck de la méta selon moi pas selon finalement bah, euh, la majorité des joueurs enfin il y a des joueurs évidemment qui considèrent comme moi que ce euh, deck là c'est le meilleur tout simplement mais c'est vrai que le deck le plus populaire le deck qu euh, finalement qu'on voit le plus c'est tout simplement l'Electro Sandman c'est indéniablement un deck extrêmement fort mais voilà moi je trouve qu'il y a un deck plus intéressant plus fin alors pour le moment le winrate parle plus pour l'Electro Sandman tout simplement parce que c'est un deck qui est plus joué qui est plus facile à jouer euh, euh, également et vu qu'il est plus joué, bah les joueurs ont plus de game avec et donc forcément le win rate augmente et donc le win rate global du deck augmente. Là où un deck que vous allez voir dans cette vidéo qui est le Thanos Lockjaw, enfin une version très particulière, bah forcément c'est un peu plus compliqué à jouer donc le win rate est plus bas. Mais bah, par exemple ce deck-là je le prends pour le tournoi, euh, le tournoi de ce samedi. Euh, bah d'ailleurs je vous invite évidemment à à, à regarder ce tournoi donc si vous regardez la vidéo au moment où elle sort c'est à dire aujourd'hui euh, le tournoi aura lieu euh, donc demain samedi de euh, on va dire 10h euh, je crois que ça commence à 10h 30 donc de 10h 30 à 22h 21 euh, 22h euh, donc c'est un gros tournoi euh, c'est le plus gros tournoi européen tout simplement il y a à peu près 1500 euros 1500 euros ou dollars je sais plus, je crois que c'est euros 1500 euros de dotation il euh, y a les meilleurs joueurs du monde qui, qui viennent il y a Moyenne euh, donc moi j'y serai évidemment et il y aura euh, voilà, plein plein de joueurs euh, absolument incroyables c'est un tournoi inter qui se déroule en Suisse euh, donc voilà sur ma chaîne Twitch twitch.tv thefishogo je jouerai le tournoi et si jamais je perds bah, je continuerai évidemment à le commenter jusqu'à la finale donc ça va être très très euh, intéressant il fallait ramener deux decks pour ce tournoi j'ai ramené le Tonos Lockjaw et l'Electro alors Electro une liste un peu greedy finalement où je joue que 2 T1 et euh, finalement je joue pas la Chavez parce que finalement il fallait avoir 24 cartes différentes sur deux decks, maximum un pool 5 et 2 pool 4 en restriction de cartes et euh, ce deck là finalement a déjà le pool 5 qui est Thanos donc je peux pas jouer Jeeves dans l'autre version et il y a déjà Chavez dans cette liste donc je peux pas jouer Chavez, Chavez dans l'autre liste, bref c'est ce deck là que je considère le meilleur euh, du jeu ça je sais que vous adorez, je le fais pour vous <rire> <rire> Je comprends pas l'intérêt, mais admettons. Bon, voilà. Pif. Euh, pif paf pouf. Donc. Cette liste-là, elle est absolument euh, incroyable. Déjà parce qu'il y a Iceman. Iceman, c'est vraiment la carte qui va tout simplement casser les decks électro, wave. Parce que finalement, si vous jouez Iceman au tour 2, euh, lui, il a son T1, son T2. Donc euh, l'Iceman, il va choper soit wave, donc casser toute sa curve, soit finalement un T5. Sachant qu'il a que deux T5 dans le deck, en général, il a que des T6 en main. Donc très souvent, vous allez soit 100% du temps casser une des cartes clés, wave, avec Iceman. Soit tout simplement casser un T5 et finalement casser aussi sa curve parce que s'il fait électro, il peut pas enchaîner tout de suite derrière un autre T5. Donc l'Iceman, c'est vraiment la carte anti-électro. On a évidemment du Lockjaw qui a été affaibli hein, euh, une fois par tour seulement maintenant, mais ça reste très intéressant dans ce deck. Et accessoirement, on peut faire un petit feu follet, enfin une petite Wasp derrière euh, le Logjo et accessoirement une grosse créa derrière le Lockjaw qui fait que la grosse créa elle va rester. Donc ça, c'est assez intéressant. On est sur un deck ongoing donc euh, assez tricky finalement. Il y a du Claw qui va finalement booster de lignes avec l'Unslow, c'est très intéressant. Il y a du Dino qui peut être énorme avec Onslow et qui peut faire gagner une ligne. Il y a le Professeur X, qui va être pas mal contre les decks Patriot, les decks Shuri Zero, etc. Donc ça, c'est une belle gourmandise aussi dans ce paquet. Il y a évidemment le Thanos, il y a le Blue Marvel, qui, qui marche bien avec les petites pierres de Thanos. Et avec Onslow. il y a de l'Iron Man, forcément. Après il y a Armor dans cette liste. Vous pouvez jouer Cosmo, euh, voilà, vous pouvez jouer une grosse créa à la place. Enfin, franchement ce slot-là il peut virer. Moi j'ai décidé de le garder parce que c'est la liste de base de l'Ambi-Series. Mais c'est vrai que voilà l'Armor c'est intéressant si, si en face il y a des Killmongers, de, des choses comme ça. Donc euh, voilà, on va partir en game comme ça. Vous voyez euh, comment euh, fonctionne tout simplement euh, le deck. Et accessoirement je vais peut-être passer euh, Infinite parce que je suis 98 là. Donc euh, aussi bien ce sera à la fois une vidéo présentation du de ce que euh, de ce qui est pour moi pardon le meilleur deck du jeu il euh, y a presque une différence entre le meilleur deck du jeu et le meilleur deck de la méta non ce serait la même chose mais vraiment c'est ça la différence c'est le meilleur deck de la méta et le meilleur deck de la méta selon moi vous voyez euh, alors on va snap quand on a joe avec ce deck donc là on va snap et puis euh, par contre je vais quand même faire Soulstone pour recycler ou alors non non si je vais quand même faire Soulstone pour recycler let's go on va presque faire Soulstone sur Chute de Guerrier, faire Armor sur Chute de Guerrier. On a le Sunspot du Guerrier, on peut le perdre, même si on a des tons. Je pense que je vais Armor ici. Je pense que je vais Armor ici. On aura Lockjaw derrière. Alors, euh, ce deck-là, je, je, il y a deux sorties très fortes. C'est Lockjaw T3, avec, une pierre, avec Pierre derrière, ou Feu Follet, enfin Wasp. Et euh, pierre verte, T3, into, T4, un T5. Et en fait, comme ça, vous avez toujours une curve... Oh, ça c'est chiant, mais bon, c'est pas la fin du monde. Donc, euh, typiquement, si vous jouez contre ce deck-là, et que vous, vous prenez T3, ni Lockjaw, ni pierre verte, ça veut dire que le T4 de ce deck-là, de notre deck, il sera vide. Donc, vous snappez contre lui, vous voyez Le fameux snap opportuniste. Donc là, la Mindstone. Stone... La Power Stone ici. On essaye de, de mettre un petit peu des points partout. Donc voilà, ça c'est important si vous jouez contre un Lockjaw, un Lockjaw Thanos, quel qu'il soit. Soit il a Pierre-Verte T3, parce que normalement il n'y a pas de T4. Donc à part de jouer contre une version contrôle où il y aurait Kazar, mais en général, snapper s'il n'y a ni Lockjaw ni Pierre-Verte au T3. Même si votre sortie n'est pas top, j'ai envie de vous dire. Ok, Professeur X, c'est intéressant. est euh... que je le tente à droite Que j'ai envie de le tenter. C'est un peu risqué, mais le truc c'est que derrière j'ai Dino qui fait gagner la ligne à gauche. Donc en fait, si je gagne la ligne Professeur X, c'est bon. Ah, bon, le fait qu'il ait mis deux créas, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Ouais, il y a la Wave. Et il y a la She-Hulk. Donc ça, c'est chiant par contre parce qu'il gagne à gauche. Ouais, bah écoutez, ça nous met dans une situation périlleuse. J'avoue que la She-Hulk elle est relou Wave She-Hulk. Euh... Après il peut jouer qu'une carte Soit au mid soit à gauche Je pense qu'il va... Qu va plutôt jouer à gauche Je pense qu'on a perdu là Ah quoique non On peut jouer 2T3 avec le titan euh, On va tenter attendez On fait ça et ça En vrai on a pas mal de points non Ou alors on va au mid ah, Au mid il y a encore des pierres Ouais je sais pas c'est un peu risqué parce que lui aussi il a des T6 Ah je tente Il y a le Doom Ouais j'ai l'impression que je vais me faire saucer Ouais dommage 25 j'ai pas les 25 moi Ah GG GG C'était chaud ce Professeur X c'était un peu risqué Sinon j'avais quoi comme play J'avais Dino à gauche et ensuite, à droite, j'avais peut-être des plaies. Ouais, ce professeur X... Bon, après, c'est la Chi-Hulk hein, qui me met trop derrière. Je pense que s'il n'y a pas la Chi-Hulk, on, on, on est pas mal. Ah, dommage. Dommage, dommage. Euh... Ouais, c'était la difficulté. Peut-être c'était le Dino. Dino à gauche. Après, on perd sur notre logjo Parce que notre logjo ramène la pierre. Donc là, évidemment, ça nous met, ça nous met pas très bien. Ok. Donc, ce que j'aime avec ce deck, c'est qu'il y a des snaps agressifs à faire. C'est-à-dire le fameux snap T1 ou T2. Parce qu'on a vraiment des win conditions très ciblées avec cette pierre verte ou ce Lock joe. Alors, si j'ai pierre verte, je snap pas. Lock joe oui. Par contre, si j'ai pierre jaune qui fait piocher 2, je snap. Ok. Alors, il a Woundu. Ce qui est un peu chiant parce que ça veut dire qu'il joue... Alors ça aussi c'est très fort contre Galactus, l'Iceman, qui peut choper Electro, il peut choper Wave. Professeur X évidemment c'est la clé contre Gala. Je pense que c'est un Gala s'il y a Wondou. Euh, les limpes ça peut être pas mal, est-ce qu'on le fait maintenant Ouais on va péter maintenant. On va le péter maintenant je pense. Ouais donc on va être... L'idée c'est de piocher avec la stone. Hein. Avancer dans le deck. Ouais, ce Blue Marvel, il change pas grand chose. De toute façon, euh, nous, on va être. Euh... Il a un deck très lourd, donc euh, on va être dépendant du Gala. Malheureusement, on n'a pas notre, euh, notre Professeur X. Donc là, il y a la chou oh chourie. Chouri, c'est très très gros. Après, si euh... je fais ça, bon, la créature, sa créature sera énorme. En vrai, euh, je pense que c'est pas mal, quand même. Hein. Parce qu'en fait si sa créature elle va au mid Nous on a juste à mettre un truc à droite et on gagne à droite Enfin à part s'il si a Taskmaster mais On va voir Nimrod Ok donc son Nimrod est Ah non mais ça marche pas Je suis con c'est la nouvelle souris Donc là il va Galactus à droite et il y a un Nimrod qui va arriver à droite. Donc à droite on a juste à mettre ça. Est-ce qu'on le gagne en point Bah oui hein. Ouais, il va gala à droite. J'aurais pu snap presque mais. Mais ouais je suis en train de me dire mais non, en fait la chourie il faut jouer sur la même ligne, je suis con. C'est vrai que j'ai toujours pas joué moi ce, cette nouvelle chourie. Bon d'ailleurs le deck est toujours viable. Hein. Je dirais pas que le deck est fort mais le deck est toujours viable. Ouais mais là le Nimrod il est qu'à 4. Enfin à 5. Donc on gagne à droite. On aurait pu snap. Mais en même temps on est sûr... le truc c'est qu'il aurait... il serait sûrement parti. Parce que si on snap ça veut dire qu'on sait ce qu'il va faire. Si on snap pas il peut partir du principe qu'on n'est pas très concentré. Et que c'est un pli qui peut me voler. Donc alors, je pense que là si on snap pas on est sûr de prendre 2. Mais bon, Galactus c'est un peu weak. Vous voyez, là même sans le, sans le Professeur X, on a gagné. Ah, cette fois on a le X. Mais bon, on va pas jouer que contre des gars là. Euh, donc la perverte, on va la garder. La Power Stone, c'est pas mal de la mettre sous dimension noire. C'est assez tricky. Il sait pas trop ce qui peut arriver à la fin. Surtout quand il y a un, un Thanos sur le... qui est joué. On va protéger nos ninjas. <rire> on va protéger notre ninja. Le Wakanda. Bon, il fait une sortie qui est très très vide. Donc je pense qu'on va snap. C'est un peu bizarre, mais là, on va snap un peu, entre guillemets, ouais, le fameux snap un peu opportuniste. C'est-à-dire, il fait une sortie vide, donc euh, let's go. Que va-t-il nous faire ici bon, En fait, on a, après, on a notre pierre verte. Hein. Si on n'a pas la pierre verte, on va pas snap opportuniste, parce qu'on loupe un tour, mais... Ouais, ok. Donc là on va euh... Ça peut être un Thanos hein. Ça peut être un, un... Pas un Thanos un, un électro Mais je pense que je vais faire Professeur X à droite Si jamais il y a justement Le fameux Galactus à droite Et au pire Ouais Donc là j'ai gagné et au pire, s'il n'y a pas euh, Galactus, si c'est par exemple c'est un deck électro, bah, en fait, même si la ligne à droite je la perds, j'ai toujours Claw, on slow qui me permet de récupérer à droite, vous voyez. C'est assez jouissif de défoncer Galactus, <rire> d'humilier, de détruire Galactus, de le souiller. <rire> ah, Je déteste Gala, mais je l'aime aussi un peu. Hein. Là je l'ai bien aimé par exemple. Donc on va snap très agressivement. Euh, j'ai pas trop envie d'avoir des sentinelles en main. Je vais garder ma pierre quand même. Je suis pas sûr que j'en repioche une. En fait si c'est une pierre qui fait piocher je l'ajouterai un parce que je me dis que j'ai ma probabilité d'en repiocher une elle est très haute. Là en vrai j'ai trois draws je suis pas sûr de la récupérer. Ok. On va là, même si c'est un peu risqué. On a besoin quand même d'avoir ce mana à chaque fois. Faut pas que le lieu soit... Genre un château, un truc comme ça. Go to Pas bah, si grave. C'est quoi ça Genre ça Parti... Ouais, c'est chiant ces sentinelles, mais je pense que c'est pas si grave. Bon, le Jotunheim il est chiant pour les deux. Plus pour moi parce que je vais avoir plus de créa, mais en même temps mes créas seront plus grosses. Donc c'est pas si grave. C'est une situation qui est quand même un peu complexe. Ouais, le Blue Marvel est cool. Le Blue Marvel est cool. Là on a 5 manas donc on peut Professeur X euh, sur euh, la forge, je pense pas qu'il y aille tout de suite quoique Je pense que ça me va Ouais comme ça on gagne à gauche La ligne est bonne une Goblin donc là on va clo. Claw. claw ici En fait on va essayer de gagner Jotunheim tout simplement Et là sur la fin on va Powerstone derrière. Vous voyez c'est tout l'intérêt ici. Après on peut même aller au mid, mais en fait si je fais Powerstone Line to dino. La power stone elle s'enlève, mais le dino il va rester. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Après il se dit je peux unslow au mid. Unslow au mid est très fort aussi. Hein. Parce que ça redonne plus 6 à droite et en même temps ça me permet de gagner la ligne de, du mid. Donc peut-être qu'on slow c'était un peu... En fait le problème de, du play que je fais c'est que je prends chang chi Après sur chang chi je peux quand même gagner. Sur chang chi je peux quand même gagner parce qu'en vrai la power stone elle peut ramener un truc du style Iron Man. Et ça me ferait gagner. Ou même une pierre dans l'absolu. Ok. Mais ouais, le tournoi samedi, vraiment, venez, hein, franchement, enfin, euh, suivez-le, c'est un tournoi énorme, Bah, c'est le, le premier énorme tournoi européen, j'avais gagné d'ailleurs la première, euh, première épisode, mais il n'y avait pas encore autant de joueurs inter, il n'y avait qu'un irlandais, en un joueur inter, là, il y a vraiment euh, allemand, irlandais, il euh, y a un peu toutes les nationalités, il enfin, y a beaucoup de nationalités, pas toutes, mais pas non plus, mais voilà, c'est un gros, gros, gros tournoi, c'est le premier tournoi avec autant de dotations, et puis euh, et puis voilà, il y a le meilleur joueur du monde qui y va, qui est Moyenne. Donc, euh, d'ailleurs, j'avais fait un BO contre lui sur euh, Twitch dimanche dernier. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je vais péter la machine world. Donc, ouais, ça va être. Euh... Et en plus, il a une lineup up qui me bat. Les line ont été déjà révélés. Et il a une line-up qui me bat parce qu'en fait, il a un Patriot. Donc, Patriot, pour nous, c'est super fort avec Lockjotanos. Le problème, c'est que dans son Patriot, il a un super Skrull. Donc, il nous il nous éclate. Elysium. Intrigant. En vrai, euh, on n'est pas trop mal. Hein. Le professeur X, il peut être bien, bien, bien, bien gourmand. Ça dépend où il va. Il y a le beast. Ouais, professeur X, c'est fort contre ces match-ups un peu bizarres. J'ai presque envie de snap Et je vais prendre le snap Genre profix là Je vais quand même mettre toutes mes merdes là Et au pire j'aurai Clos sur citadelle. Ouais on va, je pense qu'on va prendre un snap euh, Un peu agressif mais il faut être agressif Dès qu'on considère qu'on est Moi je considère dès que j'ai un peu plus que 50% de chance de gagner Je prends le snap Ce sera toujours bon sur le long terme Important de visualiser le long terme dans un jeu de cartes. Bon, là, ça va être euh, la mer noire parce qu'il va... Il va sûrement gagner le mid. Ouais, c pas for... c'est pas forcé. Parce qu'il a mis wood, déjà. Iceman. Ah, il va remonter ses cartes, mais elles ne peuvent pas remonter. Je pense qu'il va jouer... Euh... Falcon, non Non, Carnage. Vous voyez, il peut pas les détruire. Ouais, magnifique. Hein. Là, le Professeur X était tricky. Donc, on a bien fait de snapper parce que sinon, il serait parti. Alors que là, il va rester. Donc là, on fait euh, Iron Man. Là on est à gauche on a un milliard. Et après on euh, slow je pense à gauche j'imagine. Là il devrait partir. Et vous voyez si on n'avait pas snappé on aurait joué 1-2 à la fin. Et si on snappait on jouait 1-4. Sachant que 1-4, évidemment, il serait parti. Voilà, il décide de rester, donc ça pourrait faire peur. On a 576 quand même. Le Chang ne nous tue pas. Ouais. <rire> c'est vrai que c'est débile, Iron Man et. Iron Man et Onslow. Ok. Bah, il aurait pu partir à la fin. C'était un peu. Bah, en vrai, il avait quand même une belle synergie avec ses chi-hulk et tout. Il jouait quand même pas mal de choses. Donc ça peut s'expliquer, mais c'est quand même un peu optimiste. C'est un peu optimiste. MISTOGUN On va recycler Ça c'est moche Il crâne chauve Il a oublié d'aller en Turquie D'aller là on va pouvoir voir son deck Un Polaris donc ça doit être un Doom Wave Ok On va piocher On va piocher, on met tout à gauche Vous pourrez presque snapper vu ma main. En vrai il a loupé son T1. Euh, Je sais pas trop. La dépense Ouais. Ouais ah, j'ai quand même une belle euh, sortie. Ah il y a le lock Joe, on va snap. On a le lock. On n'a pas besoin d'aller sur Tour Stark. Ça et ça. Vous voyez, presque sur Mindstone, on aurait pu snap. Parce que c'est con, mais ça nous fait. En fait, ça nous fait bien avancer dans le deck. Ça nous, f... ça nous enlève les pierres vertes. Enfin, les pierres. Et ça nous fait piocher la verte souvent. Et la verte est importante aussi. Donc ça nous met vraiment pas mal. Ça augmente nos probas d'avoir Lockjaw, etc. Ok. Ça, ça change pas grand chose. Parce que j'ai la pierre bleue. Donc je peux faire Pierre bleue ici pour déplacer Lockjaw. Je peux faire Time Stone ici et Power Stone ici. Le dino. Le gros Thanos. Vous voyez, au mid, on a pas mal. On n'est même pas obligé. De, on peut abandonner le mid. Hein. On a un profix. Sachant qu'il va jouer au mid ici. Donc, je me dis. Si je fais ça là. Non. Thanos. Bon, Thanos, ça fait gagner. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un play ou genre. Euh, J'ai juste profix ici. Je décale quand même un Iceman. Je crois que je vais juste faire ça. Un peu bizarre. En fait je sais exactement ce qu'il va faire mais je crois que je suis même pas sûr de faire un bon play là. Il va Red Skull. Et moi je vais Thanos à gauche. Mais Thanos à gauche j'ai gagné. Vous voyez là je gagne ici. Et là moi je fais juste Thanos à gauche. Même s'il fait Taskmaster à gauche je pense que c'est bon. C'est pas sûr en vrai. Hein. Ouais. Pff, non je crois pas. Hein. En vrai je suis pas sûr hein. Ah il faut compter Taskmaster c'est 23 Plus 3 Donc c'est 26 26 c'est 1 26 et, euh, et 1 27 Moi j'ai 20 J'ai moins en fait je perdais hein. Après il n'a pas Taskmaster Mais je crois que j'ai fait une connerie et Là pour le coup j'ai vraiment fait une connerie En fait je savais ce qu'il allait faire Et je sais pas pourquoi le calcul me paraissait complexe Et en même temps assez simple Et j'ai Je crois que j'ai En fait j'ai calculé plein de choses il y avait pas de play pour moi optimale mais je crois que j'ai fait le play le plus mauvais dans ce que j'ai calculé <rire> Bon c'est pas grave on a gagné mais C'est quand même con Quand qu'en vrai c'était sûr qu'il allait faire ça Bon après il a juste pas ce Master. mais s'il il a Master, on perdait donc c'était un peu bêta Pour le moment pas de T1 chez l'adversaire Pas de T2 s'il fait pas de T3 je snap Enfin s'il fait pas de T2 je snap j'ai déjà une avance. Ah, il fait un T2, donc on va pas snap. Ça peut être un scorpion ou un lézard. Un swarm. Pas fou, swarm. Hello monster. Je vais pas snap parce que bah, on... Xav peut nous faire perdre, quoi. C'est con, mais. Xaf peut clairement nous faire perdre. Il y a un Morbius. À voir. Dagger, c'est naze. Abomination, c'est meilleur. Ouais, vous voyez, il est devant. Il va souvent jouer une défausse ici. Donc, je pense que je vais Professeur X. La Wasp sert à rien. Je vais la jouer aussi. Non, si la Wasp elle booste le dino. Je vais pas snap, mais je pense qu'il va à Elko ou un truc comme ça ou une défausse. Là comme ça je gagne au mid. Et après il faut que je gagne à droite. C'est pas évident de gagner à droite. Bon l'Iron Man sera gros. Et fais quoi Je fais Dino ici. Il a l'Iron Man en mode surprise. Ouais, C'est pas évident. En fait s'il bourrine à droite il me bat je crois. J'ai 26. Après, est-ce que je gagne à gauche Non, ah, à gauche, si à gauche je peux potentiellement gagner. Genre là je gagne à gauche si je fais rien. Peut-être qu'il va faire un truc à gauche. Je suis à 13, je suis à 26. Si je fais ça, et qu'il fait un ton ici, donc là je suis à 16, avec juste l'Iron Man. Donc 16 contre 16. Moi, je pense que j'ai souvent perdu mais je vais quand même la jouer parce qu'il pourrait vouloir gagner à gauche alors Dracula ah c'est une erreur il fait Dracula à droite il gagne ah, il peut pas savoir s'il fait Dracula à droite il gagne ah, Ouais. il peut pas savoir ok bah, écoutez euh, si on fait 4 points on passe vous euh... voyez ça va vite hein. un bon deck bien maîtrisé snap agressif surtout c'est pas juste win rate hein. Encore une fois, je le répète c'est très saoulant mais c'est pour votre bien entre guillemets, en tout cas pour ceux qui regardent pour euh, pas que le fun mais pour aussi progresser, le snap agressif c'est la clé. Si vous snappez agressivement, le ladder est d'une facilité déconcertante, vous passez une finie en quelques heures, vraiment, vraiment, vraiment. Là, on sait qu'il va mettre des créas, donc autant mettre notre soulson. Donc ouais, prenez votre rendez-vous samedi. Samedi, à partir de 10h30, début du tournoi. Euh, énorme tournoi inter, en Suisse. Il sera streamé sur, cette, sur ma chaîne Twitch. Et, euh, et puis voilà, en espérant euh, pas être trop ridicule, bien joué. Il y a un gros niveau. Mon objectif, c'est déjà faire top 8 dans un premier temps du tournoi. Et après euh, essayer d'accrocher une, une place en finale. Si je peux, je peux gagner. Mais j'ai peur que dans tous les cas, moyenne et c'est un excellent joueur, évidemment. Même si je l'ai battu la dernière fois sur le, le format du dimanche. C'est quand même un joueur qui est excellent. Et le problème, c'est que c'est. Il a une line-up qui me bat. Ça, c'est quand même problématique. Ok. Lézard. Wave. Donc ça peut être un professeur X. Donc je pense qu'on va. Enfin, ça peut être un Galactus. Donc je pense qu'on va juste Professeur X sur le hub. Et au pire, si on perd, on aura toujours Claw. Oui. C'est Sandman. Bon, Claw nous fait gagner à droite. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc là, il faut juste qu'on bourrine à gauche. Genre, lui La Jubilee Ah Magneto c'est chiant Remarque En fait je, je suis en train de réfléchir par rapport à à Doom Et il serait à 21 Donc en vrai si je fais ça c'est bon Plus ça Ah zut GG. GG. Il y avait quoi sinon Blue Marvel. Non, Blue Marvel, ça faisait pas win. Après on pouvait essayer de gagner au mid. Hein. On gagnait à gauche. On pouvait bourriner au mid, mais c'était compliqué. Fallait enfin, Rocket Raccoon, Blue Marvel. Il copie Blue Marvel. Mais le problème c'est qu'il avait déjà 3 points d'avance. Non c'est le problème de ce. de Ouais. De cette situation. Normalement on a justement un deck qui bloque bien leader. Mais là, c'est vrai que le, le Sandman, en fait, sur le X, euh, bah, on était déjà derrière sur cette ligne. Donc, on prend déjà un tour important de retard. Sachant que les gros tours avec ce genre de deck, c'est le tour 4, 5, 6. Donc, déjà, sur, on va dire qu'il y a trois tours très importants. Sur un tour important, il a déjà l'avantage. Donc, derrière, il nous en reste 2, C'est un peu chaud. Le Magneto était très fort. Donc, euh, ouais. Complexe, complexe. Belle game, mais complexe. Là, on snap parce qu'on a Lockjaw, Lockjaw Wasp. Génial. Il décide de prendre la game, c'est intéressant. Il a la Mind Stone, donc il a peut-être raison. Il a sûrement raison de rester. Ouf, ouf. J'avais, super. Dino super Bon on s'en sort bien hein Oh waouh Magnifique Si on pouvait resnapper On le referait euh... Un comme ça Un là Un là L'Iron Man super Donc à gauche on a vraiment beaucoup Donc on a pas Là maintenant on va pouvoir déplacer Lockjaw au mid peut-être La Stone Bon ça c'est un peu risqué De péter le lieu Mais bon En général Ouais Shadowland ça nous va Bon il gagne au mid Et donc il faut Claw à gauche On peut pas Claw à gauche après, il y a Blue Marvel. Ah, fait chier. Ça fait chier, Slock Joe. Si je fais Mindstone, c'est pas mal quand même. Juste Mindstone, à toi de jouer. La Mindstone est bien parce qu'elle me permet d'avoir quand même un Claw, peut-être. Bon, en vrai, on est quand même pas mal. Hein. J'avoue que le professeur, bon, il a le même deck, donc il peut faire Claw à gauche. quand même devant, hein, sur deux lignes. Hein. Sachant qu'à droite, j'ai déjà un dino. Hein. Le boulot Marvel serait le mieux. Profix, c'est pas mal. Même si ça change pas grand-chose, il a l'Iron Man à droite. Et il va Unslow à droite. La question, c'est Unslow à droite, est-ce qu'il gagne oh non, on a Unslow là. Non, il gagne pas, je crois. Il a beaucoup. Hein. Ouais, je pense qu'il gagne. Ah zut. Faudrait compter mais c'est... Il est à 4. Il est à 11. Je crois qu'il gagne. On va voir mais je crois qu'il gagne. Ouais. Bon, il fallait partir. Mais my bad. Ah là, je, je, je savais qu'il allait jouer ça. Mais j'avais vraiment envie d'avoir la certitude en ouais, J'avais envie d'en de, avoir la certitude Mais c'est une bêtise Là vous voyez Erreur Erreur de tryhard ici Erreur de gourmandise Ça c'est vraiment la game Youtube Je me fais un peu avoir sur Youtube de temps en temps Là où en, en, on va dire en compétition officielle Ou en ladder officiel, je n'aurais pas fait ça Mais bon c'est ma faute hein, Tant pis pour moi Ok Donc on passera sûrement pas légende Enfin infinie sur cette session, ce 8 il était, il était important, mais c'est ma faute, tant pis tant pis, on va recycler, on va recycler, on va recycler les pierres, les bonimaux donc c'est une version électro je pense, terre sauvage ça nous bloque. On peut le bloquer aussi par rapport au... Bon, ça le bloque, ça nous bloque plus que lui. Wave. Ah faudrait gagner ici non Le truc c'est qu'il peut pas de Doom hein. Si Doom euh, sur Allah il perd hein. Leader Ouais leader il perd tout hein. ouais, ouais leader, là, ça, là on pourrait snapper juste sur, ce, juste sur ce spot En vrai on a Clo ici Into slow. Donc là on va snap pour prendre le point Deux points Ouais my bad sur le combat d'avant En fait le, le log Joe nous a trop mis Ok bon, on reste devant à droite On reste devant au mid On va essayer de réfléchir euh... Techniquement euh, peut-être c'est blue hein. non, Je pense que c'est juste un slow Ça me permet de faire égalité ici non Non ça me permet de passer devant ici Large devant Ouais je vais faire ça Là voilà, sur Spider. Donc on gagne quand même au mid. Ouais, on gagne sur deux lignes. On a pris quatre. On va peut-être essayer de le jouer. On verra. Faut pas que la vidéo soit trop longue. On est à 99, il y a moyen en deux games. Let's go, let's go. Il y a moyen, il y a moyen. On va même y aller en mode snap T1, quelle que soit notre main. Quelle que soit notre main. Si on perd, tant pis, on passera à une finie sur la prochaine vidéo. Et si on perd pas Ok, un point, let's go. Ça peut se jouer là, hein c'est un petit point. Bon, en vrai, euh... je pas. Alors, en vrai, c'est un point en 10 secondes, donc euh... <rire> c'est cool. Voilà, bon, on a une vraie main. une main excellente pas qu'ils partent et ils vont pas tous partir t1 quand même il y a un moment ils veulent jouer au jeu non plutôt que partir t1 faut vraiment considérer que sa main elle est misérable hein donc là on va faire la timestone remarque non on a lock joe en vrai on va recycler on va faire ça et Ouais là, ça me va. On peut pas mettre Lock Joe au mid, vu qu'il y a le Club Hellfire. Donc on fera Lock Joe à droite. À moins qu'on puisse pas le jouer. Mais... Ah. On ne peut pas le jouer, donc on va faire Lock Joe, là. Heureusement qu'on a la Wasp. Bon pour branlant est-ce que c'est bien pour nous pas horrible. Bon, Dino sur le Monde Quantique, c'est super fort. Reality Stone. Oh, c'est bien, on peut continuer à jouer les Timestones. Agent Coulson, ok. Donc, ça va être ça. Et ça. On aura le Dino à gauche. Javez, super. Il peut jouer Chang-Chi. On en lance et la bagarre. Il faut toujours qu'il y ait la bagarre ici. Le dino. On va faire la bagarre ici. Non, On va, on va, on va faire le dino maintenant là. Comme ça si on pioche une pierre ou un petit truc. Quoique on peut pas piocher une pierre vu que c'est son deck mais... Bon je reste bien. Je reste bien. Dark Oak. Dark Oak est plus gros que nous. Enfin. Korg. La Korg c'est bien parce qu'on fait Korg là. Est-ce qu'il va jouer ici En fait, faudrait un truc du style euh, ça et ça. Face stone. Elle me met bien à gauche. En fait la question ça va être l'écart Ah le Changchi est horrible Le Chang-Chi, il fait gagner à l'écart Ah zut Oh nice L'armor nous fait la win Il perd avec son armor Alors ça Alors ça c'est sacrément nul comme play Bon bah écoutez euh, 99 Allez Là il nous manque 5 points, donc il faut qu'on fasse un snap T1, abandon de l'adversaire. Et ensuite on a 4 points à gagner. Et si on perd... Et ben voilà. Il décide de rester cette fois. Notre main est vraiment pas bonne. Notre main n'est vraiment pas bonne. Ah, ben, notre main est horrible. Sur notre T3 on fait ni Pierre Verte ni Lockjaw, Joe il le sait Bon bah après il fait une sortie très faible aussi hein. Il fait une sortie extrêmement faible C'est peut-être un Galactus Il fait vraiment rien Ah non Fing On a un joli Professeur X sur Mojo World et ensuite, on aura juste à bouriner, bouriner pardon, Nécrocha. Donc, on va faire ça. Remarque, qu'il ne nous reste qu'un tour derrière. Hein. Je dis bourriner Nécrocha, mais... Non, on va faire le X. Blue Marvel, ok. Donc là, c'est là où c'est tricky. Je pense qu'on va faire ça. À droite, non points est-ce qu'il bat 10 points Attends, tu es log <rire> Non, on va faire ça. Ultron, il a que 8 Doom, il a que 8 donc en fait, il fait pas 10 points au mid. Donc normalement, notre Thanos, il est supérieur à lui au mid. On est à 10 plus 3. Vous voyez Et lui, il fait moins 3. Donc normalement, ça devrait être bon. Par contre, il prend du temps, là. Ça nous fait perdre, là. Ça nous fait perdre du temps, là. Ok, donc on a un gros Thanos. Est-ce que ça va suffire? Frank-Chi. Misty, donc ça devrait être bon. Ok. Nickel. Bon, on a fait une très mauvaise sortie, mais sa sortie était très lente aussi. Le Professeur X qui nous assure finalement le Mojo World. Et là, 99, donc c'est la dernière. Let's go. Est-ce qu'on snap T1? Oui. On va vraiment... En vrai, ce serait assez beau de, de gagner juste sur un snap T1, de passer Infinite juste là-dessus. C'est beau dans le sens où, vu que je suis un snapper extrêmement agressif, ce serait assez cohérent avec mon gameplay de passer Infinite là-dessus, sur une game non jouée. Ce qui arrive assez souvent, hein, finalement, les games qui arrivent au shutdown, c'est-à-dire sur le tour de reveal au tour 6, elles sont quand même assez rares, logiquement. Si elles arrivent trop souvent, c'est que vous snappez soit trop lentement, Enfin pas assez, soit vous abandonnez pas assez. Enfin, dans tous les cas, et normalement, il n'est pas, pas censé avoir beaucoup de reveals. Ah. Bon. On a une belle main. On a Slok Joe, ce Time Stone. c'est dur à gagner. Electro. Ok. Pas mal ça. Handman, ok. Cette galère quand même hein. Ironman, c'est super. Pourquoi je peux pas jouer beaucoup de cartes là? Je crois que je vais faire euh, juste Claw, non Ah, je gagne même pas Claw ici. Plus Blue. Je veux ce blow. crois que je vais Blue ici. Et Armor même. Ouais, mais bah on a le Necrochat. Ah, ça c'est chiant. Je pense qu'on va perdre là. À moins que là on chatte euh, Onslow euh, ou Thanos ou un truc comme ça. Genre Wasp, ouais, ouais, ok, GG. Mais là, si on avait tout de suite le ton, on était quand même devant. Bah écoutez, ce sera pas sur cette vidéo. Euh, sinon, ça fait une vidéo trop longue. Ce sera la prochaine, donc euh, tant pis. Mais on s'est bien battu. Hein. Vous voyez, on a fait le moins 8 et finalement, on est remonté vite derrière. Merci à tous en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le deck euh, bah pareil vous a plu et que vous allez euh, monter le ladder avec. Et franchement, voilà, c'est génial à jouer, c'est hyper agréable. Et, et puis voilà, c'est un peu un nouveau deck finalement parce que les decks ongoing, euh, euh, puis c'est pas très cher finalement. Dans le deck, il y a que. Enfin, euh, il, il y a un seul pool 5 et finalement, c'est beaucoup de pool euh, 2, hein. énormément de pool 2 quand même dans le deck. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde!